A travers la création de la Fondation du Crédit du Maroc, une étape supplémentaire dans son engagement sociétal, Crédit du Maroc a voulu institutionnaliser ses engagements et les inscrire dans des actions pérennes en ligne avec ses valeurs. Alors SOS Village d'Enfants est une organisation internationale qui donc, a vu le jour il y a maintenant 70 ans et au Maroc, donc, elle est présente depuis 35 ans. Et Nous sommes fiers et honorés d'avoir développé avec la Fondation du Crédit du Maroc, un partenariat il y a maintenant à peu près une, une année, une grande collecte de vêtements qui a été organisée durant l'hiver 2018. Là, on remercie aussi la Fondation du Crédit du Maroc d'avoir avoir invité les enfants donc, à des séances de cinéma en partenariat avec l'Institut français. Je pense qu'ils en gardent un souvenir Impérissable de cette première expérience. Donc, merci beaucoup aussi de permettre aux enfants de se développer et d'avoir accès à la culture. L'éveil et l'épanouissement de l'enfance étant une réelle priorité dans ses actions, il était tout naturel pour la Fondation du Crédit du Maroc de s'associer aux Journées de la Finance pour les Enfants et les Jeunes organisées chaque année par Bank Al Mahrib et le Ministère de l'Éducation Nationale de participer à une action initiée par la fondation Crédit du Maroc et l'association SOS Village d'enfants. J'étais surpris de voir cette envie d'apprentissage ces, ces jeunes. Qu On les foyers se projeter justement dans l'avenir en espérant ouvrir un compte et en se demandant comment ouvrir un compte. C'était un réel plaisir. J'étais très ravie de participer à cette action dans le cadre du mécénat de compétences. le L'ancrage sociétal de Crédit du Maroc se manifeste également par son soutien aux initiatives et au dynamisme culturel du Maroc. Le programme socio-culturel est un programme de la Fondation Ténor pour la Culture. Il est destiné à des enfants déscolarisés et issus de milieux défavorisés. A travers ce programme, ils apprennent le métier de musicien comme insertion socio-professionnelle. Le Crédit du Maroc nous accompagne dans cette aventure en parrainant deux enfants. Il participent à la prise en charge complète de ces enfants. C'est donc l'engagement de nos parrains qui permet à ce programme de subsister et permet à ces 70 enfants de trouver un avenir dans la musique classique. Le Crédit du Maroc, à travers sa fondation, s'emploie également dans la formation sur l'autonomie financière. Espot Espace Point départ est la première association créée au Maroc, en Afrique et même pour les pays arabes à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. L'accompagnement de la Fondation Crédit du Maroc est intéressant à plus d'un titre. Elle a été pour nous un, un cas de, de soutien, certes financier, pour lequel nous remercions euh, le président de la Fondation, en même temps les, les cadres, euh, dont l'accompagnement a été absolument exemplaire, parce que c'est dans cette solidarité que nous trouverons les moyens de faire avancer donc ces femmes et ces jeunes, vers un mieux-être et un mieux-vivre. A travers Ftor Lekom, la Fondation du Crédit du Maroc met son engagement et sa culture de la générosité chaque ramadan au service des plus démunis, offrant des milliers de Ftour, grâce à une récolte de fonds interne, une mobilisation active de ses collaborateurs bénévoles et une participation financière de la Fondation à cette initiative citoyenne. Autant d'initiatives déterminantes et d'implications concrètes et majeures dans le secteur social, culturels et éducatifs qui font de Crédit du Maroc un modèle de société citoyenne, mettant ses ressources humaines et financières au service de causes nobles, traduisant en effet les valeurs de partage, de solidarité et de générosité du Crédit du Maroc.